Comment allez-vous aujourd'hui, chers téléspectateurs de TV, la télé que vous avez choisie et cette émission Raphaël est là. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. Je le dis tout le temps parce que je regarde, je vois les passants. Quand je fais mes cours, je vois des gens. J'ai vu que certaines personnes recommençaient à porter les masques. Je vois que certains parents commencent à brider un petit peu les enfants quand dit Bay brin. je regarde j'observe et voilà et je, je me dis mais eh il y a quelque chose quand même qui se passe il y a quelque chose qui se fait dans nos familles guadeloupéennes je vois les papas qui veulent chercher les enfants à l'école qui les emmènent. Euh, vraiment vraiment ça commence à fait enfin, pour moi hein, parce que je j'avais pas ce regard là avant. Mais maintenant, je commence à regarder et observer et je constate que mon pays change et euh, évolue à grands grand pas. Alors, ça me fait plaisir, plaisir tout plein. Alors, j'embrasse tous ceux et toutes celles qui sont habitués à nos émissions. Et euh, comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons recevoir un rayon de soleil. Ça va, Murphy J'espère que tu as bien déjeuné ce midi parce que tu à l'effort. Ok, ben moins des quoi chercher dîner là, vous serez déjeuner sans moins. Donc voilà, nous avons notre invité, notre rayon soleil. Il s'agit de Madame Rousseau Arsenia Arlequin, qui est présidente de l'association Les Aînés du Résé. Elle vient pour nous parler, bien sûr, de ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui, et elle est dans un milieu que vous connaissez puisqu'il s'agit de, de parler, euh, d'aider les aidants. Voilà, c'est ce qu'elle fait en principe. Nous allons savoir d'avantage Puisqu'elle est juste là. Vous allez bien, Madame Arsénia? Euh, euh, Comment on dit? Rousseau d'abord. Arsénia, après, il y a des gens qui ont des, un ordre de passage. Arsénia, Arsénia, le nom de naissance avant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Raphaël. Oui, effectivement, il m'est agréable d'être là pour parler de ce que nous proposons euh, au niveau des aînés du Rézé, mm -hmm. notamment autour de l'aide que nous apportons aux seniors mm -hmm. et aux aidants. D'accord. Aux seniors aussi. Aux seniors, aux seniors aussi. Très bien. Et aux aidants. Alors, l'activité principale serait d'apporter de, de, de, de l'aide aux aidants. C'est ça l'activité principale de l'association L'activité principale, c'est les seniors tout court. Tout Mais court. à l'intérieur des seniors, mm -hmm. c'est là qu'on trouve le plus d'aidants. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que les jeunes sont un peu partis ou alors sont très occupés, doivent chercher leur pain quotidien. Et on se retrouve avec des, des grands-mères qui s'occupent de leur. Marie de leur époux, alors, de, voilà. Il euh, s'est passé quelque chose dans votre vie, vous avez eu envie d'écrire pour en parler, pour extirper euh, toute cette souffrance que vous avez, vous, endurée. Alors, je vous laisse euh, nous raconter euh, votre histoire. Merci pour cela. Alors, j'ai le plaisir de raconter l'histoire en vous offrant ce livre, Raphaël, ah, avec une gentille dédicace à l'intérieur. Ah, très très gentil. Le livre s'appelle « Mon époux est époux malade, malade, alors je me je soigne ». Et le « me », comme vous pouvez le constater, est écrit mmh. dans un caractère différent, très sûr. en évidence, mmh. car il s'agit surtout du « me » de la protection des aidants pourquoi la protection des aidants parce que comme chacun le sait 37% aujourd'hui des aidants meurent avant la personne aidée avant la personne accompagnée il convient donc une fois pour toutes que nous arrivions tous ensemble à les sensibiliser et qu'eux même aussi se donnent les, les recherches et les moyens nécessaires pour être concernés pour faire attention afin de faire mentir ces statistiques et les empêcher de grimper davantage et vous êtes bien placé pour le dire afin de faire mentir les statistiques, dans la mesure où vous avez accompagné quelqu'un qui était vraiment qui, si on peut dire, votre moitié puisque vous écrivez mon époux est malade donc euh, parlez-nous un peu de, de, de cette partie de votre vie, comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cela jusque, jusque là où ça s'est arrivé, arrivé quoi. D'accord, alors le mot est bien choisi, mmh. ma moitié, puisqu'en plus il y a une particularité dans ce couple pourtant marié, c'est mmh. que nous sommes nés ouais. presque en même temps au même endroit. Oh. Donc c'est quelque chose ah, oui. d'incroyable Il oui. paraît que c'est très très rare Mais ah, enfin oui. c'est le cas mmh. Et bien sûr euh, après les berceaux Chacun a fait sa vie de son côté mmh. Et à l'âge de 40 ans euh, La rencontre, les ouais. retrouvailles, aller savoir, aller comprendre Chacun mmh. interprétera à sa ah, manière ouais. Et c'est à cette période là où c'est plus fort C'est plus euh, intense hein, Quand oui, on rencontre à cet âge là Absolument et ça ouais. peut être même emprunt de quelque chose de différent De quelque chose Tout de profond, fait. de quelque chose d'innommable Tout à fait, c'est vrai Donc je comprends énormément euh, Quand vous dites je suis sorti de loin et que vous essayez avec votre association de quand même vous accrocher à, à l'espoir et vous accrocher au service que vous rendez et de voir peut-être euh, à l'issue de tout cela des visages heureux, des gens qui se disent il est parti ou elle est partie, mais grâce à vous, j'ai pu euh, vivre cela autrement. C'est l'expérience que vous avez vécue, en fait, euh, qui nous intéresse. Comment, comment vous avez vécu cette expérience-là Alors, une expérience très, très douloureuse que j'ai eu la chance, dirais-je, entre guillemets, parce que la chance, interprétation différente selon chaque personne, en tout cas, que j'ai eu l'opportunité de vivre dans de très belles conditions, puisque j'ai été accompagnée par la famille, mmh. des amis et toutes les personnes qui sont dans mon voisinage. L'expérience très douloureuse qui, Consiste à regarder une personne qui est tombée malade, dégénérer petit à petit, petit à petit, se transformer et devenir pratiquement quelqu'un d'autre à vos côtés. Alors que vous, vous devez demeurer la même pour que la personne s'accroche à ce qu'elle voit, pour que vous soyez leur miroir dans lequel la personne va se refléter pour y puiser des moyens de tenir bon des moyens de s'accrocher, des moyens de faire ce que l'on appelle le combat contre la maladie. Donc sûr. on a en un rôle très très important dans notre propre comportement. Et c'est là que c'est un peu lié, ou voire même beaucoup lié à mon tempérament, à mon caractère. Je je pense qu'effectivement, et je ne cesse de l'entendre, j'ai du courage, j'ai de la force mentale, j'ai beaucoup de volonté, donc j'ai tenu bon et toutes les personnes qui étaient autour de moi témoignent. D'ailleurs, il y a eu une émission télé où un voisin a témoigné de cela. Je ne flanchais jamais car je voulais, quand il me regarde, qu'il voit toujours la femme qu'il avait aimée, que Alors, je sois toujours oui. bien mise, que je sois ça. toujours souriante mm -hmm. et que je ne me laisse pas abattre parce qu'il disait souvent, tant que je verrai que ça va pour toi, je tiendrai le coup. C'est beau, hein belle. C'est beau. Ah oh là là là là. Alors, euh, le livre que vous, à, que vous verrez là à l'antenne est celui-là. C'est un livre que Madame euh, euh, Arsenia Rousseau-Arlequin a pris euh, son plaisir, je, je pourrais dire, a pris plaisir à vous mettre ces mots-là dans un ouvrage pour pouvoir vous aider. Par exemple, je tombe sur un passage euh, au pif, comme on dit. J'ai consacré une longue période de disponibilité en tant qu'animatrice, coordonnatrice coordinatrice, bien jeune parmi tous, parmi tous les aînés du réseau. En 2017, j'en suis devenue la présidente. J'ai fait une brève incursion dans le domaine de l'organisation des élections de Miss Beauté en commune, je me disais bien ce petit côté boucle d'oreille, il y avait <rire> quelque chose. Et puis ce, cette petite méchouille là qui tombe sur le côté, qui fait un effet magnifique. Elle est magnifique. Elle est vraiment ravissante. Vous avez été euh, aux élections vous-même je suis allée une fois à un concours, c'était le concours « C'est mon look » où j'ai fait deuxième. Deuxième quand même, mais il a triché. Non, parce que, non, non, non parce la que... personne qui a gagné méritait de gagner. D'accord. La eh personne okay, avec la particularité méritait de gagner. Vous êtes très, très jolie, vous, vous grandissez avec vos traits en tout cas. J'essaie de l'être car et je suis sûre que de là-haut, il regarde. Si il regarde, il continue, pour... <rire> il continue. Alors elle a dit aussi dans, dans ce passage au pif, « L'expérience fut courte car j'étais déjà préoccupée par la situation et les perturbations que vous comprendrez. » à la lecture de ce récit. Nous venions d'avoir nos premiers contacts avec le mauvais diagnostic. Mon horizon s'assombrissait Coûte que coûte, j'allais devoir me calmer. Alors, je vous laisse ce livre en main, hein, mes chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous allez pouvoir vous, le, vous procurer ce livre-là. Il est déjà en librairie. Il euh, est depuis longtemps. Voilà, et c'est un livre qui, qui est à la portée de tout le monde, avec une très belle photo de, euh, derrière. Et je présume ce, que c'est la photo du compagnon Merci. que la maladie a arraché de vos mains. Alors, même, même dans cette quatrième de couverture, on voit qu'il y, qu y a un texte très touchant que je vous laisse découvrir, je ne vais pas tout vous dire, faites comme moi, allez chercher ce livre que vous avez vu à l'antenne, qui euh, vous avez vu la couvert, première de couverture, etc., vous avez compris que c'est un livre qui concerne beaucoup. Parmi nous. Beaucoup de Guadeloupéens vivent ce, euh, cette ce tournant, cette situation à leur vie. C'est un tournant, je ne sais pas ça. Ça arrive comme ça, sans crier garde. Alors, euh, euh, lisez ce livre-là pour avoir la force, pour avoir les armes en main, pour pouvoir. Euh, Comprendre ce qui vous arrive déjà, parce que des fois on, dit, on ne comprend pas c'est quoi. Et euh, pouvoir vivre ce qui vous arrive, parce que c'est très très émouvant. Et elle dit bien, euh, elle parle aussi de son rôle d'aidant. Donc vous êtes passé de compagne, d'épouse à aidant. Et euh, avant vous aviez quand même une petite vie euh, où vous prépariez des choses euh, associativement parlant. Vous étiez quand même dans, dans, dans une ambiance conviviale qui, qui certainement vous mettait tous les deux en scène et là vous parlez de votre rôle des dents. Alors comment avez-vous pris ce rôle des dents Comment faites-vous pour avoir cette force en fait parce que ça doit vous rappeler des souvenirs, des choses. C'est certain que ça rappelle des souvenirs, mais je m'impose de tenir bon pour que je sois toujours celle qu'il a connue. Il n'aurait pas voulu me voir descendre, c'est sûr. Et la photo que vous avez montrée, cette photo que les, les téléspectateurs peuvent trouver au dos du livre, est très parlante aussi, puisque justement, pendant cette situation, nous avions décidé, étant tous les deux du même caractère, nous avions décidé que nous étions désormais un couple composé de trois éléments. Nous deux et la maladie. Alors nous avions décidé que nous allions continuer à vivre, sauf que c'était comme s'il fallait à chaque fois acheter trois tickets. Donc, on continuait à sortir, à beaucoup bouger. Et la photo derrière, c'est une photo sur un bateau de croisière. Nous avons beaucoup voyagé, nous sommes sortis beaucoup. Dès qu'on nous disait qu'il y a quelque chose d'intéressant, un dîner dansant, d'ailleurs, je souris parce que dans le livre, j'ai mis, nous allions souvent dans des dîners dansants, même si nous prenions les dîners et nous laissions le dansant parce que la maladie ne nous permettait pas d'aller plus loin. Mais toujours est-il, nous avons donc, nous sommes accrochés, nous avons bien vécu et profité jusqu'à la dernière seconde. Et je dis la dernière seconde parce que moi, je sais, savait où nous allions. Et lui aussi d'ailleurs. À un euh, certain moment, il a fini par se rendre compte. Ah, parce que vous ne lui avez rien dit. Au départ, il ne savait pas qu'on allait au bout. D'accord, d'accord. Parce qu'il euh, y a quand même des diagnostics qui sont posés à des médecins de famille qui expliquent hein, euh, aux malades, aux patients, s'ils veulent, hein, s'ils font la démarche. Donc, dans ce cas-là, il n'avait pas fait la démarche pour savoir où, jusqu'où ça pouvait euh, le conduire. Ce n'est pas qu'il n'avait pas fait la démarche, mais ce qui se produit souvent, et c'est bien qu'on ait l'opportunité d'en parler pour ceux qui nous écoutent, c'est que souvent la personne est placée dans ce qu'on appelle le déni. La personne entend mais interprète autrement. Parce que des fois, il était là quand on nous parlait. Mais quand on rentrait à la maison, il n'avait jamais compris la même chose que moi. Et bien évidemment, par délicatesse, par intelligence... Mmh je suggérais de mmh. faire semblant. Je n'insistais pas dessus pour dire mmh. oui, euh, il va se passer ça, il va mmh. se passer ci. Au contraire, je disais mmh. non, mais c'est vrai. Donc il faut qu'on s'accroche, il mmh. faut qu'on se batte, il faut qu'on se défende et puis qu'on profite. Ça, ça s'appelle l'espoir que vous lui donniez. C'est quand même de, de l'espoir parce qu'on a beau dire, on a beau dire que oui, euh, ça, c est, c est, euh, il n'y a pas d'issue, etc. Mais nous, on continue à avoir de l'espoir parce qu'on oui. a vu hein, que quelquefois l'espoir pouvait conduire à des issues favorables. On a bien vu ça dans, dans, dans le passé. Enfin, même maintenant aussi. Hein. Donc vous avez eu euh, cette belle attitude que tout le monde aurait pu avoir, hein, même moi, que je pourrais avoir, de savoir que euh, je pourrais cont continuer à m'accrocher, à dire, mais on verra, on verra, c'est bon Dieu qui mettent on verra, et puis voilà, c'est ainsi. En Donc, fait, comme on dit, nous avons donné du beau temps à notre vie. Et autant. Et de, et de la temps. vie à notre temps. <rire> voilà. Et vous n'avez pas eu, euh, comment dire, euh, si vous vous êtes rencontré à 40 ans, vous étiez certainement en train de vous dire Ah ouais, je ne ferai pas d'enfants, je fais pour moi. Et il y avait déjà des enfants dans le couple avant. Voilà, il y avait Donc, déjà euh, deux enfants voilà. de son côté, deux enfants de mon côté. Nous mmh. avons vécu pendant 30 ans une, famille, une recomposée, famille recomposée. Une belle famille recomposée. Dans de belles conditions. C'est voilà. génial. Voilà. J'ai envie de dire qu'il pâtit bah, bah, bien. Tout belle. Il voilà. pâtit bien. Bah, bah, bien. Bah, bien. bien. Bah, comment on dit, moi, content en pensant à. Voilà, et là, vous vous étiez dans ces lieux-là, il ne peut pas avoir, même s'il va quelque part euh, où il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont parties avant, qui, qui, qui, qui arriveront, on a envie de dire ça. et qui disent, oh là là, madame Arsénia, où c'est Ou pas ah, comment ah. On se fait là <rire> Donc c'était quel signe Parce qu'on aime bien parler des Alors signes aussi. oui, c'est très important parce oui. que ça peut expliquer aussi le comportement qui fut le nôtre, mm -hmm. hein, puisque nous sommes tous les deux des béliers ah, chez oui. euh, l'Occident oui. et nous sommes des dragons chez les wow. Chinois. Wow. Alors wow. tout est expliqué. Mm -hmm. On fonce nos cornes mm -hmm. jusqu'au bout, jusqu'à temps ils t'ode mais nous caillent de l'avant à rien pas ca freiner nous. Et puis bah. essayer de freiner nous mm -hmm. Puis nous cabouer. Nous... Et le dragon, mm -hmm. et eh bien quand il a décidé de faire quelque chose, il va cracher mm -hmm. du feu. Oui, oui, oui, tout à fait, c'est une belle image. Donc, ils ont craché des feu, en fait. Oui, oui, nous vivons, vivons nous, jusqu'à oui. temps pas tenir vie encore. Oui, et mais, euh, ça que je mais euh, euh, euh, on ne peut même pas dire jusqu'à temps pas tenir encore, puisque nous ça. À... Oui. Nous pas savons parce qu'ils sont encore plus présents quand ils ne sont plus visibles. Oui, c'est ce que je dis. Parce que c'est nous qui ne savons pas encore, mais bientôt, peut-être, nous qui nous qui dit, « Ah, nous, tu dans les C'était ça. C'était comme ça, même bien la belle, c'est un des des Donc, c'est ça qu'on aura peut-être envie de se dire. Alors, dans ce livre, je prends la page 139, au pif encore, et je vois que Murphy, chérie de mon cœur, mets le livre, s'il te plaît, au. Voilà, comme ça au moins les gens verront la couverture. Alors il disait, je vais, enfin vous voyez, il disait, alors vous dites, je vais juste citer divers moyens auxquels j'ai eu recours, j'ai eu un recours, pardon, des professionnels tels que réflexologue, podologues, masseur, kinésithérapeutes, psychologue, hypnotiseur, naturopathe, iridologue, vous avez tout fait en fait. Il faut tout faire et il faut surtout tout pas fait. compter à la dépense. Mmh. Sûr. Il faut vivre, mmh. bien vivre ça. et tout faire pour le confort du malade et votre bien-être à, tous les, à tous les deux, pas seulement pour le malade, vous aussi pour mmh. tenir bon. Ma maison des fois était un salon de beauté, ouais. massage pour tout le monde, mmh. shampoing pour tout le monde, oh. les gens défilaient à la maison. Wow, wow, wow, wow. Il ne faut pas compter la dépense, oui. ça mmh. c'est très important à dire aux gens. C'est sûr. Ça, c'est un exemple de, de, de solidité. J'en ai déjà vu dans cette émission, j'en ai déjà reçu. Mais là, c'est un exemple de solidité que vous nous donnez. Et vous êtes coiffeur à domicile, maçon, plombier, peintre, jardinier, etc. Mais aussi d'autres exemples. Et, euh, et vous parlez, vous dites qu'il est intéressant de penser aux équipements de géolocalisation pouvant être aussi des cadeaux discrets, etc. C'est pour vous dire que ce livre est bien écrit, avec des mots que tout le monde comprend. Et euh, vous ne perdrez pas au change de la voix et de, de, de temps en temps, Bon petit page, parce que si on coûte moins qualité tout ton foi parce que c'est tellement bien écrit, tellement ça te donne envie d'aller plus loin dans le livre. Et voilà, ça te donne envie d'aller plus loin dans le livre pour découvrir l'entièreté de tout ce que dit euh, euh, Madame euh, Arsenia Rousseau-Arlequin. Il a été soumis à des personnes qui m'ont dit « J'aime bien » parce que ouais. j'ai eu beaucoup de réconfort en entendant ça. Mm. C'est un beau style littéraire ah, oui. et une belle écriture. Ah, super. Donc superbe. le livre... Euh, il fait son chemin. Vous parlez aux gens son... en fait. Vous parlez. Vous oui. n'allez pas chercher des mots savants. Oui. Vous parlez oui. aux gens. Et euh, comme vous parleriez là maintenant, comme vous parlez ici là. Et c'est un livre facile à comprendre. C'est pour ça que je dis que moi, je, je, je, à arrivé à la maison, je lirai tout parce que je sais que je, je ne pourrais pas laisser attendre pour, attendre pour <rire> le lendemain. Nous allons donc nous laisser pour une petite page pub, mais nous revenons avec vous dans un petit moment.